Bonjour à tous et à toutes, euh, j'ai décidé de faire un petit vlog en ces temps de confinement en espérant aussi que ça m'aide un petit peu à motiver à faire les choses parce que la semaine dernière ça a été compliqué, si je peux dire. Ce matin j'ai fait divers trucs administratifs, que ce soit Pôle emploi, j'ai essayé de me connecter sur le site de l'URSAF mais je ne sais pas pourquoi il y a eu bug en ce moment. J'ai relancé pour le concours de la Reine Bothek aussi. Et là, il faut absolument que euh, je me concentre sur les textes d'un concours. Euh, le concours, ça s'appelle J'écris et c'est organisé par euh, un groupe d'étudiants à l'université Paul-Valéry à Montpellier. Le groupe s'appelle Lettres à Gaïa. Je suis dans le jury du concours J'écris la nature. Et donc, j'ai une vingtaine de textes à lire et à noter pour faire un classement et pour pouvoir envoyer mon classement avant le 20 avril, sachant que nous sommes le 30 mars. Je ne sais pas trop ce, comment je vais procéder, je pense que je vais essayer de tout lire d'un coup, pour déjà essayer de voir s'il y a des textes qui pour moi se dégagent, pour pouvoir les mettre un peu de côté. Bref, ça va m'occuper un petit peu aujourd'hui. Coucou me revoici, euh, je suis en train euh, de tourner des vidéos. Enfin, ou plutôt, j'ai terminé de tourner des vidéos. J'essaie vraiment de condenser mes tournages au maximum pour éviter d'avoir à ressortir mon matériel 15 fois par euh, jour. Donc voilà, ça c'est fait. Euh, j'ai juste à mettre les fichiers sur mon ordi et puis à arranger tout ça. Et je pourrais passer à une autre tâche. Euh, je ne sais pas encore euh, ce que je vais faire. On verra. Qu'est-ce que j'ai fait j'ai été faire les courses et j'ai pas trouvé d'œufs. Encore une fois, c'est la guerre des œufs. Il n'y a plus d'œufs. Tout le monde fait des gâteaux, tout le monde bouffe à la maison et du coup, il n'y a, a plus d'œufs. Il y a aussi plus de PQ, plus de farine, plus de champignons, plus de pain de mie, plus de plein de trucs. Et ça commence un peu. À me saouler de bouffer <rire> ce que je veux. En plus, c'est relou, ça va m'obliger à ressortir dans la semaine en espérant trouver ce qui manque. Et puis, moi, j'ai qu'un supermarché en fait à côté de chez moi parce que je suis à pied, j'ai pas de bagnole donc je peux pas pousser plus loin et espérer que dans tel autre magasin ils aient été livrés avant. Enfin, relou. Mais passons. On a fait le ménage aussi, ça occupe. Hein. Je pense que je vais peut-être passer la serpillère là d'ailleurs, ça va m'occuper. Dans l'idéal, il faudrait que je me pose un petit peu à un moment aujourd'hui pour bosser euh, sur ce que je vais écrire pour Remo, enfin le camp nanorimo, qui est du coup un camp d'écriture qui se déroule en avril là, cette année et donc il faudrait que je mette un peu à plat mon projet ça commence dans deux jours et il faut que ce soit un petit peu cadré sinon je sens que je vais partir en couille donc voilà un petit peu pour ma journée Bon, alors comme j'ai pas d'œufs. Euh, mais que j'ai des pommes et eh bien je vais tenter un crumble puisqu'il n'y a pas besoin euh, d'œufs pour faire un crumble puisque c'est juste euh, des pommes et puis par dessus il faut faire des miettes avec euh, de la pâte et donc j'ai de la farine de châtaigne, de la farine de riz, de la margarine et il faudrait passer de sel je crois et puis euh, les pommes et voilà ce sera très bien je pense je vais tenter ça Et 20 minutes plus tard, voilà le résultat. Il n'est pas beau mon crumble quand même. Il qu on peut faire quand même des trucs sur les yeux. Euh, Jornis, mardi. C'est le matin. Euh, je suis en train de me faire un petit déjeuner, Là, Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux en braque. Et, euh, je suis encore en pyjama, mais tout va bien. Aujourd'hui, il faut vraiment que je remette à la préparation du camp Je l'ai pas fait hier. Hein. Donc ça va être un petit peu ma, ma mission. Et je crois qu'il faut que je check 2-3 trucs pour l'URSAF et pour Pôle bon emploi. Ça, c'est un autre problème, c'est l'administratif. Et ce soir, j'ai une réunion aussi. Parce que je fais partie maintenant de l'association euh, qui organise la Waycon. Et il y a une réunion communication à 19h, je crois. Bref, une fois que j'en Mais me voici. Alors, j'ai passé du coup toute la matinée euh, sur des visuels euh, pour la Icon. Au moins, ça s'est fait. Et là, je me suis mis un peu à l'histoire euh, solo. Que je veux faire sur Harry à partir du moment où il rentre à Clermont-Ferrand euh, après Tant qu'il le faudra parce que c'est un personnage que j'ai laissé à la fin de Tant qu'il le faudra euh, pas dans un très bon état et du coup il mérite je pense une suite à lui tout seul même s'il fait plus partie de Mag et même s'il a d'autres choses dans sa vie et justement en fait c'est ça qui est intéressant donc voilà je vais faire un petit peu de chapitrage je pense et réfléchir au au premier chapitre de cette histoire et à leur contenu. Et 15h30, et je regardais le documentaire sur Trixie Mattel, euh, la Dracoine sur Netflix. Je trouvais ça cool. Et en parallèle, du coup, euh, j'essaye de faire des chapitres pour le projet que je vais bosser à partir de demain euh, dans le cadre du Candanouvremo sur du coup euh, Galad et Midget en prépa. J'ai préparé, préparé, c'est un bien grand mot, hein. j'ai mis des tirets avec les idées, euh, cinq chapitres. Je vais partir là-dessus, euh, et puis je pense que je verrai quand même au fur et à mesure, hein, de toute manière, là c'est des idées, ça va me permettre de me cadrer, surtout de me dire, ok, qu'est-ce que j'écris, dans quel ordre, mais après, oui, on verra petit à petit. Et bon, c'est déjà pas mal, ça me permet d'avoir une petite visibilité quand même sur le début. Là j'avais envie de regarder un peu la formation, euh, écrire son premier roman de l'école d'écriture de Cécile Duquesne. je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, euh, qui est aussi euh, coach en écriture et euh, elle a ouvert euh, une école d'écriture euh, en ligne et il y a plein de masterclass et il y a notamment écrit son premier roman. Alors bon, moi j'ai déjà écrit mon premier roman, c'est pas la question, mais euh, elle a rendu cette formation gratuite pendant le confinement du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de voir ce qu'elle proposait et puis peut-être éventuellement de revoir les bases. Enfin, je veux dire, ça fait jamais de mal. Donc voilà, euh, j'ai regardé le début du coup de la masterclass. Euh, je pense que ça va être assez intéressant. Mais euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur mon blog. Je ne sais pas si vous connaissez mon blog, mais allez le voir. Euh, ça parle d'écriture, notamment. Je vous conseille plutôt les articles récents hein, parce qu'il y a des articles, ça date de 2014, 2013. Bon. Quoi qu'il en soit, ça m'a amené à me poser un petit peu des questions sur du coup euh, l'églantier sur la montagne que je vais commencer à partir de demain. Et euh, j'ai réfléchi à comment je pouvais découper l'histoire en arc narratif, ce que je pas fait jusque-là. Je sais pas pourquoi je l'avais pas fait, alors qu'en plus c'est facile puisque ça fonctionne par trimestre. Comme c'est pratique une année scolaire, et le fait est que ça colle tout à fait avec l'intrigue et les différents moments de basculement dans la relation entre les personnages. Me revoici avec. Les cheveux propres, ça fait du bien quand même. Euh, nous sommes le 1er avril, donc c'est le premier jour euh, du camp Nanovrimo. Comme vous le savez, je vais travailler sur l'églantier sur la montagne avec en backup euh, l'histoire solo sur Harry euh, Post tant qu'il le faudra ce matin je me suis occupée de choses administratives notamment ma déclaration trimestrielle à l'URSSAF, ce matin j'ai aussi annoncé la lecture du mois d'avril pour le book club euh, je sais pas si vous savez mais j'ai un book club LGBT, alors normalement on se réunit mais du coup avec le confinement il n'y a pas eu de réunion en mars et il n'y en aura vraisemblablement pas en avril mais il y a quand même des livres à lire donc le livre de mars c'était Opération Pantalon de Kat Clark, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook si vous voulez changer sur cette lecture il y a un post spécialement dédié à ça. Vous pouvez aussi partager votre avis sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Book Club Cordelia. Et donc le livre d'avril, ça va être Enfants de Mars et de Vénus de Lizzie Krodager. Alors j'ai choisi celui-là parce que moi j'ai la version papier. Il y a surtout une version numérique qui est disponible librement sur internet. Donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est l'histoire de meufs lesbiennes et trans qui font de la moto et qui font de la mécanique. Ça promet, on en a dit beaucoup de bien. Moi j'ai lu de la même autrice euh, autobiographie transsexuelle avec des vampires c'était pas mal Et ce livre-là Il traîne dans ma palle Depuis euh, longtemps Donc je pense que c'est l'occasion Et le fait que ce soit disponible euh, Gratuitement en ligne Bah ça vous permet de le lire Sans avoir besoin d'aller dans une librairie Parce que les librairies sont fermées Et là je vais commencer à écrire Je pense que je vais faire un vlog dédié Au Candano Vrimo Pour éviter d'avoir trop de choses euh, Dans le même vlog Dites-moi si ce vlog qui change un peu Pas, pas d'habitude euh, Où on voit un peu plus Ma vie Autre que moi qui écris, euh, dites-moi si ça vous a intéressé ou pas. Euh, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de recettes de cuisine. En général, mes recettes, je les poste sur Instagram ou sur Twitter quand elles sont réussies. Donc vous pouvez aller me suivre là-bas. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos.